Oui, je voulais récapituler un certain nombre de, de remarques assez disparates, finalement, ça ne construit pas tellement un discours, c'est des, des touches comme ça, des choses que j'ai repérées. Et dans la journée, on en a eu beaucoup, je, je les reprends très très vite d'abord. On a eu avec Frédéric, cette reprise, cet ancrage dans une histoire, dans une tradition du christianisme social, aussi avec Charles Gilles, et donc ça, ça nous rappelle des intentions. C'est important parfois de recommencer à partir des intentions initiales, pour voir un petit peu comment elles se sont... Elles sont décalées par rapport à un contexte, mais du coup, elles nous rappellent quelque chose. Ensuite, je trouve qu'on a bien mesuré... Je vais être très caricatural. Hein. <rire> je trouve qu'on a bien mesuré l'écart entre ce que nous disait Philippe Versailles, qui nous montrait, je dirais, le démantèlement des institutions de la solidarité, et dans lequel il ne reste finalement qu'un impératif éthique, presque d'immédiateté, d'une certaine manière, et le travail de déplacement des solidarités, de reconfiguration des des solidarités horizontales que l'on a entendu dans le propos d'Eric Timel. Il y avait là un écart que je, que je trouve important et que je trouve constructif, en fait. Il faut tenir les deux choses en même temps. Euh, cet après-midi, euh, Christophe Delton nous a aussi rendu attentifs à un autre écart, l'écart entre nos représentations et les réalités. Il nous a apporté des chiffres qui sont atteints, et je pense que la CIMAD est bien placée pour mesurer aussi cet écart. Et euh, je dirais, euh, c'est vrai qu il y a, que, que la France se voit il y a un écart entre la manière dont la France se voit, la société française se voit, et sa réalité. Et je pense qu'il faut que nous le mesurions parce que ça peut devenir grave cet écart. Et euh, donc c'est dans ce, ce thème de la fabrique des précarités qu'on avait choisi pour cet après-midi. Et Marie Orsel nous a vraiment rappel, interpellé en disant "Et vous Et nous Et nous protestants et euh, Que, que faisons-nous Et je dirais aussi "Comment faisons-nous Elle nous a dit "Comment faisons-nous C'est-à-dire comment est-ce qu'on comment nous réorganisons-nous face à dans ce nouveau contexte, comment est-ce qu'on va se réorganiser et comment est-ce qu'on va se déplacer ensemble pour refaire d'ailleurs aussi d'une certaine manière un, un « nous ». C'est quoi aujourd'hui pour les protestants de dire « nous » C'est pas si évident que ça, d'une certaine manière. Les ateliers, malheureusement, je ne pourrais pas faire un retour des ateliers et peut-être que c'est dommage. Je, je réalise après coup qu'on aurait peut-être dû prévoir un peu plus un retour des ateliers. J'ai entendu qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été, qui ont été faites, en tout cas c'était important qu'il y ait ce moment-là et Nicolas Cadenne vient de shooter dans la lucarne, je sais, en lui demandant de faire un exposé, c'est vrai que je ne savais pas très bien ce que je lui demandais, mais en nous montrant comment la laïcité est inséparable de la lutte contre les inégalités et de, et de la lutte contre les ségrégations dans notre société, je pense qu'il nous a rappelé quelque chose de très important. Bon, alors je... Je shooter dans Chuter dans la lucarne. Bon, alors, moi, je voudrais repartir de ce sentiment un peu général, justement, qu'on a entendu, je dirais, de la croissance du... Euh, je, je vais déplier un peu ce que j'ai écrit dans « Réforme » cette semaine. La croissance simultanée des meilleurs des pires, hein, c'est vraiment le, le bon grain et l'ivré qui, qui poussent ensemble, on a du mal à les séparer, mais c'est vrai qu'on éprouve du découragement ou qu'on éprouve de l'espérance. Donc il y a bien euh, les deux en même temps. Alors d'abord, l'effroi, je dirais, il nous vient d'un sentiment de, de fracture, qui de proche en proche défait le lien social, qui défait les sociétés. Je me rappelle un, un ami, un ami de beauzar qui travaille à l'EHESS, qui me disait un jour, il y a longtemps, il y a 6-7 ans, il me disait, tu sais, ce ne sont pas les États qui se défont, ce sont les sociétés qui se défont. C'est une phrase qui m'a beaucoup frappé. Il me décrivait ce qui était en train de se préparer dans le, tout le Proche-Orient. Et, et ça, ça, ça se poursuit. Il y a aussi la fracture qui sépare de plus en plus le nord du sud, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est aussi une fracture qui sépare nos vieilles sociétés du statu quo et des sociétés émergentes. Dire Moi, je connais bien le contexte turc. Il faut pas du tout euh, dire, attention, euh, le problème, c'est justement qu'on a méprisé la Turquie. Ouais. On a beaucoup méprisé. Et ce qui arrive actuellement, c'est justement une société qui a été, en quelque sorte, réarmée par notre mépris. Hein, et donc Erdogan, c'est une réponse à notre mépris. Il faut qu'on le sente. Et donc ces sociétés émergentes, elles sont puissantes. Elles sont extrêmement puissantes. Elles sont extrêmement dangereuses. Parce qu'elles ne rencontrent pas, pour le moment, elles, elles ne pas de limites à leur puissance. On essaye de les casser, mais on n'y arrive pas. Hein. Mais économiquement, comme on veut, on n'y arrivera pas. C'est pas si facile. Bon. Bon, ici, si je commence à développer chacun des points que j'ai notés. On en a pour avoir... Il y a aussi, bien sûr, la fracture, je dirais, entre l'humanité et la planète. Une humanité qui grandit démographiquement, une planète qui, est, qui a ses limites, ses, ses ressources qui se réduisent à tout point de vue, sa biodiversité, ses équilibres. Voilà donc. Il y a une, cette très fracture. J'ajoutais en dis, parlant de fracturation. Il y a quand même un processus de nous fracturons, nous continuons à fracturer, à produire de la fracture, de la fra, de produire de la précarité, produire de Et je pense que là, c'est... Je sais pas, on appelle ça encore peut-être capitalisme, je ne sais pas ce que c'est en fait, parce que les mots sont des grosses enveloppes qu'on jette sur les choses, mais il y a la, avec la mondialisation, avec le développement, il y a quelque chose qui a... En tout cas, si c'est le capitalisme, il a rompu son pacte avec la démocratie, qui a duré quelques, quelques temps, et il est devenu extrêmement brutal, extrêmement prédateur, il est plus, il est mieux allié à des régimes extrêmement autoritaires, et d'une certaine manière, c'est comme s'il n'y avait plus de contrepoids, il n'y a plus de limites. Hein. Et il y a une sorte de processus d'accélération, et aujourd'hui on a moins à faire à des exploités, je dirais, qu'à qu des exclus, et donc on a de plus en plus d'humains, comme disait Hannah Arendt, qui sont superflus simplement superflus qui sont en trop partout dans nos sociétés ailleurs etc et en, en gros on est soit in soit out il y a de plus en plus de gens pour être in il faut vraiment s'accrocher et il faut puis on, on est jeté une sorte de centrifugeuse bon alors toute la question qu'on se pose c'est comment refaire de la solidarité avec tous ces ces inemployés ces inutiles ces choses quelque chose qui, qui brise Comment redonner, en, en, d'ailleurs entre des surexploités, des sous-employés, des superflus, et tous les humains en général, comment refaire des solidarités, c'est-à-dire comment refaire des ressemblances, comment éprouver nos ressemblances. Comment dire, je, on, Nous sommes à la même image, nous sommes, nous, nous ressemblons. Je pense d'ailleurs, en parenthèse, que la question sociale au XIXe siècle avait pu se refaire autour d'un sentiment de ressemblance. Eh bien on se ressemble. On a peut-être perdu toutes nos attaches, nos identités, mais on se ressemble. Et ça, c'est un point très important. Alors, je, dans ce petit texte de réforme, je partais de la formule de Jésus, vous aurez toujours des pauvres. Je ne rappelle pas l'épisode dans lequel il dit ça. Et je voulais insister sur le fait que cette parole n'est pas une parole de résignation. C'est une parole, qui va. je vais essayer de la réinterpréter à la fin de mon propos, en, disant, en essayant de voir comment ça permet de regarder autrement. Mais en tout cas, la pauvreté, elle est combattue. Je suis très frappé que dans les évangiles, la question de la pauvreté elle est très, très présente. Les questions économiques sont incroyablement présentes. C'est même étonnant. Moi, je suis un grand adepte de Platon, de Socrate. Il est question de beaucoup de choses, mais pas tellement de ça. Hein, si c'est pas tellement son sujet. Jésus, c'est vraiment important. Hein. Ils ont déjà leur salaire, même si c'est métaphorique. On est dans ces métaphores-là. Bon, c'est intéressant. Et je dirais, pas, il me semble que toute la culture européenne, excusez-moi, je vais faire de l'identité européenne, la culture européenne depuis des siècles, animée par cette éthique évangélique quand même, on a cessé de combattre la pauvreté. C'est quand même un propre de la culture européenne par rapport à d'autres civilisations, grandes civilisations, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un combat contre la pauvreté dans l'islam, dans d'autres civilisations, mais je dis que ce qui est au cœur de... L'Évangile, d'abord, c'est l'idée que la misère, le malheur en général, n'est pas une punition de Dieu. C'est un point très important, c'est rien qui soit voulu par Dieu, la souffrance n'est pas voulue par Dieu, la misère n'est pas voulue par Dieu, c'est pas une punition, et, et la force n'est pas une récompense de Dieu. Euh, sinon on est dans l'Empire romain, si je puis dire. La richesse n'est pas une récompense de Dieu. Hein, euh, sinon c'est l'Évangile de la prospérité, mais dans un sens... Je dirais d'ailleurs, pour faire écho à une remarque de, de Marie tout à l'heure, Dieu n'est pas forcément non plus avec l'innovation et avec la créativité. Aujourd'hui, ce sont nos trois que religions. La religion de la force, la religion de la pauvreté et la religion de la créativité. <rire> Aujourd'hui, on est en train de basculer dans la religion de la créativité. C'est monstrueux. Je trouve ça monstrueux. Bon, C'est une parenthèse. mais euh... Donc voilà, Job protestait déjà contre cette idée de mérite de, du malheur et, ou, ou qu'on mérite d'être heureux quand on est heureux, etc. Bon. Mieux, le propre de l'évangile est d'avoir profondément bouleversé, on l'a dit ce matin, Frédéric l'a dit ce matin, le paradigme de la charité qui ne s'adresse plus à une clientèle de pauvres, qui sont mes pauvres, comme euh, se moquer Emerson, hein, mes pauvres, c'est quoi mes pauvres, euh, qui, qui me doivent quelque chose, qui nous, même, nous doivent tout, bon, mais ne prend au contraire, cette charité ne prend au contraire de sens qu'à qu partir du moment où elle est complètement anonyme, où elle est discrète, où elle passe vraiment par l'incognito, et finalement, cet incognito étant le visage du Christ à chaque fois que vous l'avez fait à ses petits, Et donc je pense que ça, c'est vraiment au cœur de... C'est pour ça que le mot charité est un mot extrêmement gênant parce qu'il bouge tout le temps. Mais en même temps, c'est ça qu'il y a un cœur qui bat là, qui a battu et qui n'a cessé de, de réélargir sans cesse. Parce que justement, la solidarité, elle peut très bien se refermer sur nous par rapport à d'autres. La charité, au sens de l'Évangile, elle n'a pas de limite. Elle est à la fois toujours plus singulière, singularisée, indépendamment des règles, des catégories, et à la fois toujours plus universelle. Donc elle est, elle est Des deux côtés, elle est élargie et, a, et approfondie, on va dire. Voilà, il me semble que c'est vrai que la sécularisation, quelque chose à laquelle nous, protestants, nous avons été très attachés, nous avons tenu, nous avons, nous, avons, nous, nous sommes battus pour la laïcité, mais aussi pour la sécularisation, chose une certaine sécularisation, euh, en même temps, on a le sentiment qu'on a évidé de notre, le noyau de notre culture, son noyau culturel, culturel, éthique, son imaginaire profond, et qu'aujourd'hui on ne comprend plus ce qui a fait pendant des siècles, je dirais, l'aiguillon de, de la justice sociale, éducative, hospitalière, même pénale d'ailleurs, qui était justement l'incognito du visage du Christ, le sens d'une charité anonyme, devenue une solidarité telle que je dois traiter n'importe qui comme moi-même. Pratiquement, c'est finalement l'impératif kantien, il n'est pas loin, il est là. Donc voilà, je dirais, le chrétienisme social, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, il a développé ces thèmes de la solidarité, qui élargissent le prochain au SOSUS, hein, le thème de Ricœur en effet, et donc euh, qui élargissent la question morale à la question des institutions politiques, économiques, euh, de, de la société en tout entier. Et ce n'est pas du tout un hasard si André Philippe, qui était donc euh, de notre cristaline sociale, qui était député du, du Rhône, député Front Populaire, a été rapporteur en, en 36 sur la semaine de 40 heures et quelques autres sujets comme ça. Enfin, ça faisait partie de, du cœur du christianisme social. Hein, Ricoeur écrivait, on peut toujours intégrer un degré supplémentaire de générosité dans tous nos codes. Voilà, je pense que c'est de là que ça, c'est le cœur de notre culture. Et l'idée, c'était, je rappelle encore cette intention, c'était de briser les contaminations de, de malheur. On peut avoir un, un malheur, euh, je dirais, euh, familial, il faut quand même redonner une chance scolaire. On peut avoir un, un malheur... Euh, de santé, il faut redonner une chance par l'hôpital. Les, les, les grandes institutions sont là pour briser les, le fait qu'un malheur peut contaminer peu à peu tous les tableaux de la vie. Elles sont là les grandes institutions pour, en fait, pour redonner une chance à chacun. Euh, une fois, sept fois, 77 fois, sept fois. On n'a jamais fini, allez, on lui redonne une chance. On ne on, on sait pas de quoi quelqu'un est capable, il faut, il faut, il faut recommencer. Ça c'est l'intention et puis briser aussi les transmissions générationnelles de malheur. Hein, arrêter, redonner une chance à tout le monde. Bon. Aujourd'hui, la précarité semble revenir, s'installer, se généraliser, elle défait les liens, donc elle touche, on l'a dit, les inactifs, les personnes isolées, les, les jeunes. Euh. Il m'est arrivé d'imaginer, parfois, quand j'habitais Paris, je le sens moins, à Nîmes, comme cela, euh, dans mes, les rues du le deuxième arrondissement où j'habitais, voir des, des SDF, des, des gens qui étaient là par terre, et je me dis en fait, ils sortent d'un camp de concentration. Il y a un camp de concentration qui vient d'ouvrir, il y avait des milliers de gens dedans, et ils viennent de sortir, et ils sont là dans les rues, ils ne comprennent rien. Mmh. Si c'était ça, si c'était ça, tout de suite, ben on se bouge, on se dit, il y, y a quelques milliers de personnes, mais c'est rien pour nous, mais c'est rien du tout, c'est une question d'imaginaire, comment est-ce qu'on les voit, ces gens Comment est-ce qu'on les voit C'est pour ça que je, cette image du camp de, de, du camp d'extermination. Ils sortent, ils ont failli être exterminés. Mais voilà, des gens qui viennent de traverser la Méditerranée, qui ont refait. Le, il y avait un garçon qui était là tout à l'heure, il a fait cinq tentatives de traverser. Il est arrivé là en septembre, il a 15 ans, ce garçon. Euh, bon, et voilà, il est là avec son grand sourire. <rire> je ne sais pas comment il fait. Bon. Et voilà, mais il, il sort d'un camp d'extermination, si je peux dire. Il a traversé un truc. Voilà, mais comment est -ce qu pourquoi est-ce qu'il est là bon donc euh, euh, voilà, il me semble qu'aujourd'hui, c'est ça. On a bien senti que les institutions, forcément, elles se sont professionnalisées, elles se sont segmentées, chacune a ses clients, son secteur, et que on, on garde, chacune garde, retient ceux à qui elle peut s'adresser. Et donc euh, tout ce qui n'est pas chiffrable, ce que marie orcel appelait le café-biscuit, bon ben ça, on ne va pas subventionner un café-biscuit, parce que ça n'a pas d'intérêt par rapport à des mandats précis qu'on peut... Mais justement, le problème aujourd'hui, c'est que le filet... Pour retenir, Il est troué dans tous les sens. Il y a quelques, chaque maille s'adresse à un certain nombre de, de, de figures, mais ça, ça passe par ailleurs, ça, ça échappe au filet, il a, ça échappe à, à tous les radars de, de la société. Et où est le, où est le, le bien commun j Tout est segmenté, j même les luttes. Là j'ai un petit débat avec Philippe Versailles là-dessus, je trouve qu'on a une conception du politique qui est de plus en plus l'addition de, de luttes militantes sectorielles. Oui mais où est le politique Où est le bien commun Comment est-ce que ces luttes se, se coordonnent entre elles pour, pour, pour être pensables dans, dans les limites d'un bien commun Comment est-ce qu'on fait ça ensemble Et comment est-ce qu'on n'est pas chacun dans des, dans, des, dans des bulles, dans des segments euh, Voilà donc... Euh, il me semble que... Alors là, en plus, par rapport à la question des migrances... Il hein, euh, faut que tu m'arrêtes, Corinne, que tu lis dis mon temps. Hein, bon, je, euh, je pense que par rapport à la migrance... Moi, je été resté au chiffre que 1 sur 18 mourait en mer, donc euh, 1 sur 5, ça me... Bon, enfin, je sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est un bouleversement de la frontière. Tu me disais Non, non D'accord. Un bouleversement de la frontière. La Il frontière, n'y a plus les frontières d'autrefois. La frontière, elle est délocalisée, elle est partout, c'est un gradient. Chaque, chaque société est frontière euh, pour d'autres et, et, et filtre pour d'autres, d'une certaine manière, donc on a, affaire à un, on, on a plutôt affaire à, à un oignon. Il y a un oignon un euh, avec des. Je une, euh, Anna Arendt décrivait l'oignon totalitaire avec une face douce à l'extérieur et dure à l'intérieur. Donc euh, c'est enthousiasmant, on a envie de rentrer, mais en fait quand on est dedans c'est très dur. Et la seule manière d'en sortir, c'est d'être encore plus dedans. Donc il y a une logique des systèmes totalitaires qui pousse les... à être de plus en plus militants du système totalitaire. C'est ça, le système euh, totalitaire. Et je me demande si nous ne sommes pas un système exactement inverse. C'est-à-dire, en fait, très doux à l'intérieur, et on ne voit pas que notre système est dur, mais très dur à l'extérieur. Avec tout un système de faces en oignons qui sont chaque fois. C'est facile d'en sortir pour des touristes hein, qui vont atteindre, mais c'est très difficile d'y rentrer. Et il y a toutes sortes de. Voilà, et chaque fois qu'on a été out, ben, c'est plus difficile de, de, de, de rentrer. En tout cas, de dehors, c'est très difficile. Donc, cette, et, et je, en plus, nous externalisons nos frontières. Moi, qui connais bien la Turquie, je suis absolument consterné. Tiens, nous sommes l'Europe aujourd'hui. Elle est, elle est pied et main liée par la Turquie. J'ai écrit d'ailleurs à Macron là-dessus. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait Comment, comment est-ce qu'on fait C'est un rapport de force. Il m'a répondu Comment est-ce qu'on fait Oui, en effet, c'est un rapport de force. Tiens, en fait, nous ne sommes plus souverains. Nous avons délégué notre souveraineté parce que. Dire à la Turquie que c'est elle qui retient nos, nos migrants, ça veut dire que nous déléguons notre souveraineté à la Turquie, en fait. C'est ça qui se passe. Donc c'est quand même une situation extrêmement, extrêmement grave. Je vais même encore aller dire une chose de plus sur cette question par rapport à l'Afrique, parce que c'est quand même l'Afrique la grande question. Je pense que nous avons, à l'époque où l'Europe était en excédent démographique, au moment de notre transition démographique, nous avons envoyé des populations dans le monde entier massivement, et nous avons été bien contents. Nous n'avons pas tellement envoyé, contrairement à l'image que l'on a de la colonisation, nous n'avons pas tellement envoyé nos missions, nos commerçants et nos, et nos canonnières. Nous avons d'abord envoyé nos rebuts, tous les gens dont nous ne voulions pas, les gens qui n'arrivaient pas à reprendre pied dans nos sociétés. Nous avons envoyé nos vagabonds. C'est eux qui ont peuplé le monde. Hein, donc euh, on a une image de la colonie, alors bien sûr, ils ont été instrumentalisés, peut-être ça, mais c'est eux. Et donc, d'une certaine manière, Heureusement qu'il y avait le reste du monde pour accueillir notre trop-plein démographique. Sinon, je dirais, l'Europe se serait effondrée sur elle-même. Elle, elle n'aurait pas pu soutenir son, son propre excédent démographique. Alors ce qui se passe en ce moment en Afrique, c'est un peu quelque chose de très différent, évidemment. Mais il y a une transition démographique. Et alors comment est-ce qu'on fait Philippe Kabongo, qui ne pouvait pas être là, a écrit un texte dans les en disant « ils se lèvent et ils s'en vont ». Ben comme Abraham, quitte ton pays, Il y a un côté, ce, ce, ce mouvement-là, il ne faut pas sous-estimer cette dimension, je dirais, d'aller ailleurs, aller voir ailleurs. Hein, euh, parce qu'ici, ça ne va pas, parce qu'ici, même la famille est effondrée, il n'y a plus de père, il n'y a pas de... etc. Il y a des situations difficiles, mais peu importe. Ceux qui ont le courage de se lever et de partir, d'une certaine manière c'est une formule un peu facile, c'est ce de l'or, c'est des gens qui sont prêts, on l'a vu, à s'engager, à montrer qu'ils s'engagent, à donner, dans, à donner de, de toute leur passion dans le bénévolat, etc. C'est des gens qui sont extrêmement... c'est pas comme nos, les précaires je dirais, fabriqués par nos sociétés, c'est des gens qui ont, une capa, qui ont des capacités, qui ont un rebond absolument extraordinaire. Donc, tout, ça, je, tout ça pour dire qu'il faut brouiller un peu nos images, en quelque sorte, par rapport à, à, à ce que c'est. Et d'ailleurs, Kabongo disait, à notre tour... Nous, les Africains d'Europe, nous allons coloniser l'Afrique. <rire> Deux minutes, d'accord, bon. Alors, euh, j'arrête sur les réfugiés, euh, sur cet éboulement de problèmes. Je dirais euh, une... Je pense par rapport à la question de l'identité, que euh, nous avons été pris, tirés en avant par le, le moteur de l'émancipation. Et que c'est ça notre grand récit, notre moteur éthique, notre moteur social, notre moteur politique, c'est l'émancipation. Et je pense que dans un monde je dirais, qui, est, qui est soumis à l'impératif mondialisé de l'ouverture, d'être toujours ouvert, l'émancipation ne suffit plus. Parce qu'il y a un besoin, je dirais, peut-être pas tellement d'identité, il y a un besoin de clôture, il y a aussi un besoin simplement d'attachement, il y a un besoin de... de... Aujourd'hui le problème n'est pas tellement la servitude, il y a les servitudes, il y a même des servitudes volontaires, comme disait Luther. Mais il y a aussi de la solitude. On est dans une société où on ne tient plus les liens, où, on, où le, le, le tissu social se défait. Il y a un scepticisme du lien, on est malade de ça. Et donc, en plus, nos liens d'appartenance sont devenus des liens choisis. Nous sommes dans des communautés choisies, des communautés électives. On n'est plus avec ceux qui sont là, à côté de nous. On va choisir nos, nos communautés, d'une certaine manière. Ce qui fait qu'on est dans des réseaux presque mafieux. Notre fonctionnement de société tout entier est devenu un peu mafieux, il faut le, il faut qu'on qu le centre. c'est là que j'ai envie de dire reconnaître la pluralité de nos attachements, tenir nos fidélités. Je voudrais réveiller le vieux mot derrière le mot de solidarité, réveiller le vieux mot de fidélité. On a besoin de repenser les fidélités, de tenir nos fidélités, de ne pas les lâcher au premier, euh, pro premier problème, hein, de, euh, de tenir les les, la fidélité et, euh, et euh, justement pour sortir des solidarités claniques d'une certaine manière. Hein, euh, on a des attachements qui sont avec ceux qui sont là, ceux avec qui on est, ceux de, de notre village, ceux de notre, euh, de notre famille, ceux du milieu où, où on travaille, etc. Donc il faut ré ré réattacher nos circuits de solidarité dans du, dans du proche, dans des dans attachements, tenir nos attachements. Et je termine en disant ce qu'il nous faut aussi, c'est changer de regard, changer de standard. Je pense qu'aujourd'hui, euh, pour tenir ensemble une solidarité sociale et l'accueil des réfugiés, nous devons changer d'imaginaire. C'est-à-dire que nous avons des normes de standards de vie qui sont, je parlais tout à l'heure, de l'écart entre la représentation et la réalité. Je pense que nous avons des normes de vie, nos lois ne correspondent plus à la réalité. Nous, nos lois, on continue à faire des lois comme si on était une société extrêmement riche. Hein, des, des lois de, de, de structure pour les handicapés, des, des lois, de, je pourrais prendre plein d'exemples sur lesquels, en fait, c'est pas praticable. On n'y arrive, on y arrive pas. On n'a pas les, on n'a pas les moyens. Et donc je me dis, est-ce qu'il ne faut pas quand même que l'on repense ensemble nos standards de vie, euh, mais c'est une conversion radicale de notre imaginaire et qu'on change en effet d'imaginaire, euh, d'imaginaire politique, parce que finalement la perception de la pauvreté dans dans réforme, là je disais, nous vivons d'une certaine manière mieux qu'à même non tous. Hein, en fait. Tiens, parce que gamin, non, qu'est-ce qu'il avait Il faudrait voir. Euh, de quoi, comment vivait Agamemnon, qu'est-ce que c'est que la pauvreté C'est une question de comparaison, une question, il y a aussi une question d'imaginaire là-dedans. Donc il faut changer l'imaginaire. moi je repartirai, et ça c'est Georgina qui le fera, il euh, faut repartir, de, pour repartir de la, du sentiment de gratitude, de tout ce au bénéfice de quoi euh, nous sommes, et il me semble que ce à quoi Jésus nous appelle, dans, en, en, en, en, en disant vous avez euh, toujours euh, des pauvres, ce n'est pas de dire qu'il faut que les pauvres deviennent tous des petits bourgeois. <rire> c'est un texte de Ricoeur des années 60 qui disait ça. Mais c'est ce qu'a dit Pierre Bourdieu dans, dans son livre sur la distinction. C'est ce que disait euh, Pasolini dans son livre sur la jeunesse malheureuse, en disant que voilà, le présupposé qui nous rend tous malheureux, c'est le présupposé que la pauvreté est le plus grand des malheurs. Hein, et, et, et, et en disant, même finalement, les luttes de classe, au fond, derrière les luttes de classe, c'est des luttes pour la prédominance d'une culture sur une autre, hein, sur le, un style de vie, en fait on veut absolument imposer un style de vie. Et donc on n'écoute pas, la, on n'autorise pas la diversité de, des formes de vie elles-mêmes. Donc il y a une sorte d'expropriation des formes de vie, euh, remplacée par finalement la, la forme de la marchandise. Et ça c'est quelque chose qui a été longtemps dit et qui est vraiment je crois très important. Alors je pense que ça c'est de la condition pour sortir d'une société méprisante. Je pense qu'en effet, le grand problème aujourd'hui c'est l'humiliation. Nous sommes des sociétés extrêmement humiliantes, euh, le philosophe euh, israélien euh, un peu protestataire qui s'appelle Avishai Margalit disait une société juste c'est très difficile il faut cesser de travailler une société juste mais ce que nous devons tout de suite penser c'est une société dont les institutions ne soient pas humiliantes essayer de penser une, une société non humiliante l'humiliation c'est peut-être ce qu'elle plus grave parce que d'une certaine manière, il y a beaucoup de questions de justice, il y a beaucoup de questions d'inégalité, mais les questions de mépris, les questions de, de méconnaissance mutuelle, sont les questions les plus graves, parce que c'est elles qui, sont, qui, qui, nous, qui nous touchent au visage, qui nous touchent là où nous, où nous parlons, qui nous, qui nous font ravaler nos paroles, qui nous font ravaler notre honte d'être ce que nous sommes, et c'est le pire. Ça a été dit à plusieurs reprises dans la journée. Donc, voilà, je pense que le cœur de notre combat, c'est d'essayer de sortir d'une société humiliante. Excusez-moi, j'ai été beaucoup trop loin.